Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Oh, Désolée du, enfin, du faux jour, on ne nous voit pas trop, mais du bon faux jour. on est un peu dans un temps pourri bah, aujourd'hui. Pluie, bien tempête, bien. mais aujourd'hui on se retrouve sur sentence avec notre chère Léa Hello Comment tu vas Ça va super et toi bah, Ça va bien. ah et tu prête à continuer notre chère sentence Ah mais moi je veux trouver le tueur hein. <rire> Attention <rire> je repartirai pas sans coupable <rire> Ok alors On va commencer soit par Madame Novak, soit par euh, Mickaël et Hélène comme tu veux. Madame Novak elle a un nom bien... Ça me fait penser à des biscuits Novak. Ok, j'aime bien. Juste pour vous montrer ce que j'avais fait juste avant, j'ai fait le. Il manquait juste à finir le, le, le 24. Mais vu que ça m'a dit 100%, je me suis dit, on pourrait continuer euh, la vidéo. C'est parti pour Madame Novak. De... Nouveau message les médias ne s'intéressent pas au meurtre de Ted et à la disparition de Samantha. Un junkie de ah, plus rien, de notre fait. quartier des. Y a pas qui... moyen d'agrandir pour non. ceux qui n'y voient pas Non, qui meurt tout le monde s'en fiche. Les médias pourraient nuire à l'enquête. Connaissant les médias, à ne pas de d'habitude, madame Novak écrit Je vous en supplie, tenez-moi au courant si vous découvrez quoi que ce soit. Dès okay. qu'il a du nouveau, je vous préviens. On passe à la prochaine ça, discussion enquête. Euh, C'est là directement ah ouais. comme ça. Euh, oui, oh oui, les voilà sous un format un peu bizarre. Comment ça, un peu bizarre okay, ok, je vais les décoder sans plus attendre. Ah, vas-y, décode. Oh, bon. Il y a deux choses assez intéressantes à noter. Prête, ouais, prends okay. une feuille et tes notes. Vas-y, vas-y, je retiens dans ma tête. <rire> je prête. Premièrement, ces messages les plus récents. On dirait que. Elle attendait quelqu'un. Elle demandait à cette personne pourquoi elle ne répondait pas à ses appels et où elle se trouvait. Mais ce n'est pas tout. Elle a écrit à son ex, à savoir notre ami Carrie. Elle lui demandait pourquoi elle refusait de lui rendre l'ordinateur. Apparemment, elle l'avait oublié après une dispute. Voilà qui pourrait s'avérer utile. Oh yes, on a bien répondu en plus. Je peux essayer d'exploiter le numéro de la personne que Bella était censée retrouver. Une vieille connaissance de quand je vivais dans la grande ville pourrait m'aider. Bon alors. Il va falloir obtenir l'ordinateur auprès de Jerry. Une dernière chose. Samantha Novak a été assassinée avec de la méthadone. De vrai, la fameuse méthadone. Nous avons pensé aux médecins, mais nous avons oublié une autre catégorie de personnes qui auraient pu se procurer cette substance. Mm -hmm. Mais qui donc Il pourrait être judicieux d'obtenir une liste de patients atteints de cancer et qui prennent de la méthadone. Je parie qu'ils sont répertoriés dans la base de données de l'hôpital. Ok, alors au travail. Au fait, j'ai trouvé un message dans le téléphone de Jerry, dans lequel il menaçait Bella. Hmm, je ne veux pas lui en parler. S'il s'agit de notre malade mental, il faut éviter qu'il prenne peur. C'est un lâche et je suis persuadée que nous n'aurons pas besoin de trop insister pour récupérer l'ordinateur. Il faut aussi parler à Zavatsky pour ce qui est de le <rire> placer sous surveillance. Est-ce qu'il peut nous donner des informations. Il vaut mieux aller lui parler. Ça si de moi là le jeu Non, mais j'avais, j'avais bien fait là, j'avais avancé et tout. Je me suis dit on va pouvoir extrêmement avancer. Ah attends, déjà on a besoin de nouvelles, de nouvelles choses. Nous, nouveau réseau disponible. Vous devez pirater le serveur pour obtenir ces informations. En fait, je suis en train de pirater. Ah, mais un plus tu vois. J'aurais été sûr que c'était le 491 000. <rire> liste des patients de l'hôpital souffrant d'un cancer. Bienvenue dans le serveur. Bon, le 24, je le ferai hors cam. Un truc qu'il faut débuter infliger des dégâts aux nuisibles en associant les blocs rouges. Quoi Faire ça là ah, Ça lui fait des dégâts comme ça Poum. Et après, ça fait quoi quand il est mort Ah, c'est pas bon. Eh il bouge Oh, viens là, toi Il faut du rouge là, les gars. Donnez donnez-moi du rouge si si si s'il vous plaît mais, mais c'est des montres les trucs ça avance Ta ta ta reviens là ta, ta, ta, ta, ta. Ah, ok il meurt juste comme ça en enfin, fait je pensais que ça allait faire une explosion et tout Mais pas du tout Ok toi tu vas mourir voilà. Euh, bon, j'ai fait juste les deux étoiles qui nous manquaient. et On va essayer de voir si ça avance ou pas. Et sinon, ben, on continuera une prochaine fois si on doit refaire des étoiles. Salut. Dis, tu es occupé Bah non. Pas occupé. Ah, ah si visiblement. Oui, oui, oui. Ah non. c'est bon. J'ai un peu de temps. L'ex de Bella a menacé cette dernière. Nous devons le placer sous surveillance. Il y a des preuves. Il y a des preuves tangibles. On attend d'avoir d'autres preuves. Quand tu as décidé de me contacter, tu savais pertinemment qu'il n'allait pas affecter le moindre officier à cette mission. Nous manquons de policiers. Tu espérais que je le prenne en filature moi-même pas si c'est rouge ah, ah, ah. Oui, je vais la taper, je t'ai le mettre. Je vais la taper. Mais il parle trop, le billet. Je sais pas si qu'il veut dire. Mais parmi moi, t'es salade. <rire> ça n'est pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça et comment tu envisages les choses. Je suis censée passer la journée à porter devant ma, euh, de sa maison. Je te demande juste de, de, de découvrir où et avec qui il traîne. Oh ça va, c'est facile, c'est pas du tout une enquête. Bon, je te promets rien. Hein. Merci, je te, re, te revaudrai ça. Oh, les notes. Bon, bah ça c'est du blabla. c'est tout ce qui s'est passé. Ça, euh, je vous laisse lire. Bon bah ben, en fait il faut deux étoiles de plus, je ferai euh, hors caméra et on se retrouvera bah, dès qu'on pourra et, et au pire soit je serai seule, soit on se reverra si on, a... si on peut se voir entre temps, j'aurai fait les étoiles. C'est galère et puis euh, on se retrouvera pour la suite. Alors heureux, nous revenons pour la suite de la vidéo vu qu'on avait commencé la première partie et j'ai essayé d'avancer un maximum dans les étoiles. On va espérer que ça, ça continue plus longtemps. On verra ça tout de suite. Et je suis bien sûr toujours avec Léa. Hola. Alors, on va commencer par Alison. Ouais, parce qu'elle te parle quand même un hein. petit peu, ça serait gentil de lui répondre. Salut papa, tu reviens quand Je ouais. pense que voilà. J'ai quelque chose à t'annoncer. Chanson. <rire> Mais ne t'en fais, n'en fais pas toute une histoire. Ce n'est qu'une idée. Mais Disais que je pourrais m'inscrire dans une école d'art. Oui, je suis sûre que ça va chanter ta mère. Toujours euh, parler de la maman. <rire> Merde aïe. Bravo Aïe, aïe, aïe, aïe. Bravo, Léa. <rire> Et voilà que tu recommences, papa. Je ne compte pas devenir, venir. C'est juste que j'aime bien le design. Une école d'art me permettrait d'obtenir les bases. Je pense que le père va payer. Ouais. hein. on va ouais, rattraper gentil. les erreurs. Ouais, voilà. <rire> je me suis toujours efforcée d'être indépendante. Ça ira, je gère. Allez, ça. Oui, évidemment, ce serait un suicide, un suicide. Je dois y aller. Ciao, Jerry. Je me suis fait larguer par une pétasse. Je parie qu'elle a retrouvé un mec. Du coup, je sais rien. Mais va te savoir, mon gars. Salut, Jerry. Il paraît que c'est toi qui as l'ordinateur portable de Bella. Il faut le rendre. J'ai aucun ordinateur portable. Moi, la paix. Écoute-moi bien. J'ai longtemps été dans la police. Elle ah, va me mettre un truc gentil. Moi, j'aurais menacée. Crois-moi, cet ordinateur portable ne t'est <rire> d'aucune utilité. Les flics vont bientôt venir fouiller de ton domicile. Et il s'avère que tu as l'ordinateur portable. Tu devrais t'en expliquer devant un juge. On va pas autant mettre le premier choix au final. Ouais. Inutile de me menacer. Tu refuses de tempérer. Alors. Ah, tu refuses de Tellement oh, compliqué. il y a des mots compliqués là. Je sens que c'est ça pour répondre à chaque La loi ne m'oblige pas à te remettre quoi que ce soit, ok Mais je sais ce que tu pourrais faire. Même à un innocent. Donc tu peux l'avoir. Son ordinateur tout pourri, espèce d'enfant. Mais ne t'approche plus de moi, ok <rire> J'étais pas prête. <rire> C'est pas un gars qui s'est trompé le numéro C'est dans le jeu Ah merde, j'ai pas compris J'ai écrit que c'était un gars qui s'était trompé le numéro Ah oh, putain, non, c'est pas du tout compris non, je... Ah, fallait pas faire ça comme ça, <rire> ils sont malades. Tu as eu un nouveau message de Michael Agnès, espionnage, hashtag 05. Vas-y. J'ai très peur. Je t'ai pas pris de l'appel comme ça, d'un coup, <rire> dans le jeu, là. Moi non plus. J'ai pris un somnifère avant d'aller au lit hier. autrement impossible de trouver le sommeil avant de me coucher. Je me souviens très bien avoir fermé toutes les portes et les fenêtres depuis la disparition de Bella. Je vérifie absolument tout minut minutieusement. Le matin, je me suis levée comme à l'accoutumée, puis je suis allée dans la cuisine pour faire du café et regarde un peu. On peut regarder Oui. Ah, c'est une vidéo. Oh, j'ai peur. Il avoir pour là. Il y a un truc qui va gueuler, je sens. Il n'y a personne. Okay. Elle viendra qui s'en va, c'est bien. Certaines d'avoir bien fermé? Oui. Tu as tout passé en revue, rien n'a disparu, tout est à sa place. Tout a l'air en ordre. Tu crois que quelqu'un en a après moi? Tu as des amis avec qui tu pourrais passer quelques jours? Je pourrais me charger de surveiller ta maison pendant ce temps. Merci, je vais faire ça. Inquiète. Jerry, accepte de nous remettre l'ordinateur portable. Je peux passer chez lui, je serai dans les environs ce soir. Entendu, je... mais faites attention. Oh, bien joué. Tout ira bien. Mmh, C'est parti. Attention Zebordi. J'ai un peu analysé <rire> les métadonnées de la dernière vidéo reçue. Comme je le craignais, il n'y avait presque rien à en tirer. Presque rien. J'ai réussi à identifier la marque de la caméra avec laquelle on, il a filmé. Il s'agit d'un modèle assez vieux. Il a probablement été réparé à un moment ou à un autre. Je vais me renseigner auprès des ateliers de réparation. Une dernière chose. Le sentiment de culpabilité qu'éprouve le tueur pourrait indiquer qu'il est croyant. Vraisemblablement catholique. On devrait se renseigner auprès des églises. Il n'y a pas énormément d'églises catholiques en ville. Je veux faire le tour des églises et demander il y a des visites inhabituelles, c'est en dernier coutre de yeux, je dirais. Mélanie. Salut. Salut. Ah. Je m'inquiète à nouveau pour Alisan. Je, réjouis... je me réjouissais pourtant presque que son voyage ait été à l'origine de la rupture avec Michael, mais elle ne fait que parler de lui à présent. Mmh. Je ne vois pas où elle problème. Ou quoi Bravo. Mais on aucune... On... Hein <rire> J'apprécie Michael. Je l'avais vu. Je l'ai vu grandir. Oui. Mais la façon qu'il qu a de regarder les gens me met parfois mal à l'aise. Ce qu'il a vécu. Je sais bien qu'il faut qu'elle fasse des réserves C'est la rançon de l'expérience. Si <rire> je veux guérir, <qu> mais toutes ces années durant lesquelles Mickaël a vécu ce calvaire l'ont certainement marqué à jamais. Bah il est saint d'esprit, non C'est toi qui l'as dit, hein Je <rire> vois, il n'y a pas de rouge. <rire> Henri, Mickaël a un qui plus élevé que toi et moi. Un <rire> Un qui Un coup. Je ne crois pas qu'il a très bien fait dire au psychologue ce qu'il voulait entendre. Je resterai dans la page. Tu connais C'est sûr que si on met l'autre, elle va se braquer et même faire du rouge. Elle, est-ce que j'ai de plus précieux au monde Je t'en supplie, tu seras à proximité. Alors garde un œil sur eux. Je serai bientôt là. J'espère vraiment que tu as raison. Espionnage 5. Salut, comment ça va Ça va bien et toi Ah non, c'est pas ça. Je n'arrête pas de penser à Bella. Elle est tellement belle que nous, nous avons dû faire face à tant de choses, tout. Les deux. Je suis partie alors que je n'avais que 16 ans et Bella seulement 13 Ou plutôt j'ai pris la fuite J'ai vécu un petit moment avec le frère de, la, de ma mère Jusqu'à ce que ce fumier commence à me faire des avances Et maintenant je loue une toute petite maison qui peut s'écouler à tout moment Bella et moi voulions économiser pour quitter cet endroit Économiser quand t'es tout jeune c'est chaud mmh. Tu crois que c'est encore possible Non Non <rire> La violence. Il ne faut pas perdre espoir. Nous allons le, la retrouver. Merci d'essayer. De rien, n'a pas le choix. Je crois que la police a lâché l'affaire. Ça m'étonne pas. Zadaski. Salut Henri. Il y a quelque chose cloche Qu'y a-t-il J'ai vérifié et. Nous avons assurément rendu l'ordinateur portable de Samantha à sa mère. Je me suis rendu en personne chez elle hier. Elle a bien l'ordinateur portable, mais elle refuse de nous le redonner. Alors je vais devoir lui en parler à nouveau. Non, lui parler à nouveau. Mais elle t'a dit que nous avions l'ordinateur portable. C'est bizarre. C'est bizarre. Dans le de merde! <rire> je dois vérifier quelque chose. à Ah, la bah discussion, c'est. Madame bien. Novak. Bonjour, je peux vous poser une question? Non. <rire> On n'a pas envie. Euh, évidemment. Même si je ne vois pas trop l'intérêt. La police m'affirme que l'ordinateur portable vous a été rendu. Comment expliquez-vous ça? Moi? L'ordinateur? J'ai jamais vu de la veille. Je crois que si vous n'aviez, ne serait-ce qu'une cervelle de mono, cela fait longtemps que vous auriez trouvé l'explication. Vous auriez même pu sauver une vie. Mais au lieu de cela, c'est vous qui allez vous trouver en prison. Vous allez subir les conséquences de votre passé. Et moi, je vais continuer à faire ce que je fais. Mais ne vous inquiétez pas, je tiens plus à ces filles que vous ne tenez à ceux qui s'en étaient remis à vous. Samantha était très sage, mais je préfère Bella. Nous avons merdé Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le tueur était parmi nous, il s'est fait pas. Quoi? What? Mais je comprends pas leur logique dans ce jeu. Waouh! Il est vrai que les tueurs en série aiment survivre l'enquête de très près. Aiment suivre, ça les excite. Mais de là à être si proche, en allant jusqu'à se faire passer pour la mère de la victime. Sérieusement? Il est plus malin que ce que je pensais. Sainte-en-sûrement de ma faute, bah, sainte-en-sûrement de ma faute. Mais non, c'est pas possible. Évidemment, il un peu étrange qu'il soit, qu soit ce autant. Au point où on en est. Aïe, <rire> hein. aïe, aïe, aïe, aïe. Non, mais. Faut savoir quand tu dis des trucs gentils, ils aiment pas quand tu dis des trucs méchants, ils aiment pas non plus. Hein. Je viens juste de le comprendre. Bon, ça va, voilà, c'est mieux, il n'y a qu'un choix. Il disait que j'allais subir <rire> les conséquences du passé. Il m'en veut. Je vais devoir passer en revue toutes les personnes que j'ai coffrées. La liste est longue comme, un... comme le bras. Et prête-moi, tiens, vas-y. Ce qui est sûr, c'est que tu ne retrouves pas, ne retrouves pas mêlée à tout ça par hasard. Oui. Tu fais partie de ces cibles. J'ai mené la petite enquête sur le numéro auquel Beda a envoyé des messages avant de disparaître. Qu'avez-vous trouvé si on va se retrouver en prison. Eh bien, c'est un peu complexe. Il appartient à un opérateur virtuel. J'ai contacté la société, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Bon, on est gentil ou pas Vas-y. Ouais, on n'est plus à ça de ouais, gentil. On aurait dit là, je pense que <rire> tu vois, mais c'était chaud. On va se contenter de ce qu'on a, quoi. C'est à toi. En ce, qui concerne, en ce qui me concerne, je me suis renseignée sur la caméra utilisée pour réaliser les vidéos. Aucun indice, aucun modèle de ce genre n'a été apporté dans un des ateliers de réparation de la ville. Henri, qu'est-ce que tu as de ton côté Tu as trouvé la liste des patients atteint d'un cancer et qu'ils prennent de la méthadone Vive les étoiles Et ben on va s'arrêter là hein. euh, Bien sûr, on va faire la fin de la vidéo là, et je vais faire toutes les étoiles possibles. Et comme ça, la prochaine fois, on pourra mieux avancer, je l'espère. Parce que les étoiles commencent à être un peu relou on va essayer de bien avancer, et au final, ben, on se fait par des étoiles à finir. C'est à 80%. Faut que je fasse tout, En fait, faut que je termine les... le 29 et le 30, et quand j'aurai fait ça, on reviendra sur le jeu et on continuera. Bon, qu'as-tu pensé de ce petit... Bah ben, c'est bien. Même si parfois l'air logique elle est pas logique selon moi, mais bon. Ouais, des fois c'est chaud. Je pense bien répondre, au final ils disent rouge. Ouais, du coup, bah, c'est bien. Et ça donne encore plus envie de continuer. Moi je veux savoir c'est qui le tueur. Et bah sur ce, on va vous laisser liker, commenter, vous abonner. Et on vous dit, ben bah, à la à prochaine. La prochaine.